Les gars, on saute direct Ouais Sur le bâtiment, sur le bâtiment Vas-y les gars on impose notre style On va oh vite l'imposer Venez les gars, suivez moi, suivez moi Follow me, follow me hein, les, les mecs, hein, j'aurai besoin de vous Essayez de faire de l'argent aussi les gars, qu'on puisse acheter fast Venez les gars, on va vers le shop déjà Hop, On va essayer de trouver dans, dans le secteur Vous avez quel âge les mecs 31 35 Oh, que vous êtes vieux, putain. De en plus. Non Des palois Ouais. Non Non, on est baillonné. On est baillonné. Un culé <rire> Connard de basque <rire> Allez, venez, euh... venez les gars. Oh, t'es... Oh, McDaddy, t'es torché ou quoi, enculé Ouais, ouais, je suis perdu un peu sur ce coin-là. Allez Dépêche-toi, mec, on t'attend. Je sais pas, je me faisais voir de l'est, euh, bruit sur moi, contact. T'es où Je suis à côté, hein. Vas-y, saute vite fait, claque-le instant, hein. achète-le et claque-le. Vas-y, claque Romain. Alors, lui, les gars, tu vois, un mec tout seul qui est ici comme ça. Il faut vraiment se, euh, se dépêcher, quand on fait le kill d'Adi, on se casse, tu vois, direct. Tu oh. oh non. Oh non. Oh non, la D5 en plus. Viens m'aider, boulet, s'il te plaît. Bah, Fou ton move. Bah, en même temps, je me pose sur, je me pose sur un truc électrique et je passe à travers. Je pouvais pas deviner les gars que j'allais passer à travers ça. C'était un move de merde hein, du coup. Hein. Mais je pouvais pas deviner les gars. DJ man Faut que tu m'aides à tenir la position man Ça va poulet Ah ouais nickel faut que tu... Euh, je sais pas si tu m'as entendu quand je t'ai demandé si tu pouvais venir. C'est ici qu'il faut être si tu veux m'aider. Ah il a, il est en mode gentil. Ah. C'est gentil de faire ça. Merci. Tu nous as filé quoi C'était un show, je t'ai euh, ramassé, j'ai deux plaques là. Oh t'es un amour, merci mec. Le, le gilet, j'avais encore oublié. On va, on va couper la rotation aux gens derrière. Faites gaffe, il hein, y a peut-être un fantôme ou quoi. Je comprends pas. Allez là, c'est ma hein. Il était où les gars Il y a sûrement une team là. Repéré. Tirer dans la maison. Bon, mis, hein. Non il y a le reste gros, il tirait sur quelqu'un. Non, non Non c'est fini il y avait le mec tout seul. Bon cool, ça marche. Okay. GG mec ouais. BJ poulet, BJ Euh les gars, go claquer un drone, passez-vous passez votre argent. On va essayer de, de slay encore. Sur le toit du dôme, dôme principal. Là. Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes mort ah, je je fait... Ouais Attends, moi Moi j'ai enlevé le casque. Ma à droite il sort, derrière toi. Ah voilà, là là. Je t'irai à Daddy. Merci. On joue, on joue intelligent, go joue en, ensemble les gars. Les gars, juste un truc ouais, super important. Les gars, ou... ouais, ouais, alors, juste, les, les gars, on va faire un truc. Regardez votre mini et suivez-moi les gars. Comme ça on joue, on joue vraiment ensemble. Suivez-moi les gars, suivez-moi. exploser explosé l'hélico. Allez les gars, un chargeur, allez. Oh, Daddy, tire dessus. Bah ça va j'ai rien comme balle, J'ai que <rire> les garder pour... Euh... Oh bordel. Ah mais c'était okay. Nagato. Okay. Go de rester dans le secteur les gars, vous bougez pas de cette dune, je vais tenter de prendre la hauteur. Positionnez-vous les gars, j'aurai votre cover par, par dessus. Restez bien sur la butte, c'est super important. Il y a full réanimation, on va être bien. Je vais vous mettre tous les pings les gars. Oh putain, je suis juste à le, éthiens, le de à la nouvelle zone de sécurité. Il y a des infos. J'ai Je, je suis derrière le mur là. Je pense que là y a des mecs ça tombe, ça tombe, les, tombe, les gars. Ici, ici ou là ah, Il est mort. Il y a un sniper qui essaie de monde. me tuer depuis le nord-est. Touché Non, oh, je le Knock. Ah, ici, c'est passé là, ici, dans ce bat là. Là là Ça continue de m'allumer depuis Est Ça oh. tous euh, en bas, là Crac Magnifique les gars, magnifique Eux il faut les tuer je vous, je vous mets le ping, ils sont juste derrière la petite murette Crac, crac, crac On, on commence à avant, les gars on se positionne sur ce bâtiment j'ai plus de plaques, vous en avez un peu Ouais, j'ai des. Euh, des non. Tiens, tiens, tiens, tiens, derrière moi. Frappe, frappe sur la gueule. On va dans le bat, on va dans le bat, les gars. Dans le bat. Aidez-moi, aidez-moi, les gars, s'il vous plaît. Non Les mecs Non Ramasse le masque, ramasse le masque. Et avancez, les gars, commencez à avancer dès maintenant. Avance par la droite, puis 4. T'as un peu le masque, profites-en, passe derrière la boule euh, à droite. Nice. T'as une smoke, tu te la mets sur la gauche quand t'as plus de masque. Hop, là, passe à. hop, mets, mets la mets la smoke. bien. Et passe à gauche, passe à gauche là maintenant. Et là tu restes glitch de ici. Descendez, descend -des descendez pas, les descend gars, descendez pas, descendez Non, non, non, n'avance non, pas, n'avance pas. C'est eu 2v2v2. Ils sont en bas. Surtout ne sautez pas les gars. D'accord Passez, passe à droite, cours à droite, Pich4. Je te mets un ping. Cours à droite mon ref, cours à droite pitch 4 Cours à droite. Laisse-le, laisse-le. Cours à droite, cours à droite. Va prendre la hauteur, là où il y a la tiro, et ah, là tu les tu les allumes. Ça, ça va. On va une smoke si tu peux. Je quitte, De... je quitte, si tu 2v1 les gars, 2v1, c'est votre moment. Il est là. Allez les basques. Il est là. Merde, un basque à terre. Parce que deux basques Non, les basques Oui, oui, oui les basques Oui Oui les basques Putain Oh les basques. Moi, vous m'avez par contre, vous m'avez laissé mourir comme deux enculés. Hein. Ouais euh, non j'ai claqué Moi j'ai claqué la il boîte Il y a eu la frappe et putain euh... Désolé hein. En fait le réf. genre qu'on prend une frappe, on rentre dans le bat et il faut clear le bat ensemble tu vois, il faut pas être avec des bois des boîtes en main ou n'importe quoi. Mais bien joué les mecs, bien joué, fait joué bien joué. Moi, fait le... Le mauvais move, Alors attends il, a... il devait y avoir 50 subs top 1 les gars Merci pour les parties et vive le vive euh... les Béarnais et les Basques, ok Ils sont barrés Fils de pute de basque, je vous ai jamais aimé